Donc ce courrier nous autos. Nous sommes autos. Nous sommes autos. Dakar. sommes autos. Nous il y a des victimes yu metti metti la euh 5 yo xamni victimes ay blessures malheureusement nous avons identifié même avec le docteur médecin chef district sanitaire de Sakal qui ñeu identifié sur place 20 nit ñu ñak malheureusement maintenant l'ensemble de ces victimes là blessées, blessé ont évacué nañ l'hôpital hôpital régional euh, Luga, hôpital régional de Saint-Louis. Saint-Louis, Si de de Luga. Oui. De de Luga. Cas, les pompiers sont en nombre et moyens, mais aussi les gendarmes, tellement sont en nombre, donc, les victimes sont tous les victimes, ils sont évacuer évacués. En tout cas, nous sommes aussi empêtés sur l'emprise de l'associé. Ce sont les talibis, ils ont fait tout le temps pour éviter l'accident. Voilà, Autorité l'autorité est là. Le ministre du transport, juste après l'accident, il s'est présenté, plus le gouverneur de Louga, plus le procureur de Louga, et l'ensemble des autres de la place qui sont présentés très rapidement. Donc, tout oui. juste résumer l'action de la gendarmerie, qui consistait d'abord à sécuriser les opérations des éléments de la Brigade nationale de sapeurs-pompiers pour éviter tout suraccident. accident les, Comme il a dit le commandant, les blessés ont été transférés dans les districts sanitaires euh, des, des deux régions, Saint-Louis et, et Louga. Présentement, euh, l'action de la gendarmerie euh, consiste à faire les opérations de constat. On en a déjà terminé et identifié les, les victimes. L'enquête suit son cours pour définir les réelles causes de l'accident. Merci. Merci. Meюсь, bon. Donc, l'accident, je pas parce que comment ça sommes arrivés, Donc, je vais vous montrer comment nous sommes arrivés, de sommes arrivés, nous sommes arrivés, de sommes arrivés, nous sommes nous sommes nous nous sur accident Maintenant, il qui a des gens la conservation, qui de faire la coopération, qui ont fait la réunion, remettre la circulation la normale, et après,